Yeah, vers Piquet Ha <rire> ha Ok On va faire un freestyle très rapide Yeah yeah Let's go Il est 5 heures du mat' Je viens d'arriver sur place Apparemment, quand je ne dors pas, il y a le voisin qui baille Je viens de prendre une tasse Comme un prof, je m'installe je suis désolé si tu comprends pas, y a pas que toi dans la classe. Arrêtez de faire semblant. Tous les jours on vous voit à l'église, mais dans les bois vous êtes présent. Tiens, yeah. pas besoin de faire de discours, je vous comprends. Ouais, vous êtes jeune, très fort, vaillant, mais à 30 ans tu vas comprendre. <rire> Investis ton argent quand tu peux Fais des sacrifices quand il faut ouais, Et à ton avenir pas toto La vie est très courte donc poteau Il faut bosser, sois conscient Quoi qu'il arrive mets toujours Dieu devant Travaille très dur et sois persévérant Petit à petit je te promets ça va payer ha. Ils ont pensé que je pouvais pas le faire au calme C'est pas compliqué hein C'est Bernie Piqué et tout for... e le monde, et tout le monde, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main, et puis ça, si vous ne parlez pas, On y va, puis ça, puis ça, puis on y va, puis ça, puis everybody puis ça, puis ça, puis ça, puis parce que, que je, je peux pas me faire calme